Et ben voilà c'est l'hiver. L'avantage de l'hiver, c'est que les nuits sont plus longues. Pour toutes celles et ceux qui aiment faire l'amour dans le noir, eh ben ils peuvent s'y mettre plus tôt. Pour les autres, euh, on passe à l'heure d'été fin mars. Courage. jean il fait nuit.